Bonjour à tous! Comme vous le savez, on apprend quelque chose de nouveau dans le premier cours de la semaine et dans le cours suivant, on révise ce qu'on a appris. Donc, aujourd'hui, on va réviser ce qu'on a appris dans le cours précédent. Et si on a le temps on va aussi apprendre les autres options du sous-menu « Paragraphes ». Alors, pourquoi utiliser l'option « Formatage par défaut » Le formatage par défaut est une option qui permet de supprimer tout formatage effectué sur le texte et de le ramener à sa forme originale. Pourquoi utiliser le sous-menu caractère En utilisant le sous-menu caractère, on peut appliquer de nombreux types de formatage sur le texte. On peut changer le style de police, la taille de police et même rendre le texte entier en majuscule ou en minuscule. De plus, on peut faire clignoter le texte le masquer ou utiliser les options surlignage, soulignage et barrer sur le texte, etc. Pourquoi utiliser l'option masquer? En utilisant l'option masquer, on peut cacher le texte. Pour faire réapparaître les parties cachées, il suffit de cliquer à nouveau sur l'option masquer. Comment ouvrir un fichier à partir d'un hyperlien? Pour ouvrir un fichier au moyen d'un hyperlien, il faut maintenir le bouton contrôle enfoncé avec un doigt de la main gauche et avec un doigt de la main droite cliquer à gauche sur le souris ou sur le pavé tactile pendant deux secondes. Cela ouvrira le fichier. Maintenant, allumez l'ordinateur et ouvrez le fichier de Writer. Tapez le paragraphe qui est à l'écran. Avez-vous tapé le paragraphe? Sélectionnez le paragraphe entier et changez son style de police. Si vous rencontrez un problème, regardez la vidéo et apprenez. À l'aide de cette vidéo, apprenons comment changer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 Cliquez sur l'onglet Police. Vous pouvez voir les différentes options. D'ici, vous pouvez sélectionner n'importe quel nom de police de votre choix. Vous pouvez utiliser la des défilement pour chercher les différents noms de police. Puis, sélectionnez un nom particulier. Puis, cliquez sur OK. Voilà, le nom de police du texte est changé. Donc, c'est comme ça nous pouvons changer le nom de police du texte dans Writer. Ensuite, sélectionnez la première ligne et montrez comment changer la taille de police et l'agrandir. Si vous rencontrez un problème, apprenez-en en regardant la vidéo. Regardons cette vidéo pour apprendre comment changer la taille de police du texte. Pour le faire, tout d'abord, sélectionnez le texte dont vous voulez changer la taille. Vous pouvez utiliser n'importe quelle méthode de sélection. Puis, cliquez sur le menu Format. Ensuite, cliquez sur le sous-menu Caractère. Une boîte apparaîtra. Sous l'onglet Police, vous pouvez changer la taille de police. Dans la boîte de taille, vous pouvez sélectionner la taille de police de votre choix. Après avoir sélectionné la taille, cliquez sur le bouton OK. Voilà! Le taille de police du texte est changé. Donc, c'est comme ça nous pouvons changer la taille de police du texte dans Writer. Ensuite, sélectionnez la deuxième ligne et changez la couleur du texte. Si vous rencontrez un problème, regardez la vidéo et apprenez-en. Regardons cette vidéo pour apprendre comment changer la couleur de police du texte d'un writer. Tout d'abord, sélectionnez le texte dont vous voulez changer la couleur. Ensuite, cliquez sur le menu Format. Puis, cliquez sur le sous-menu Caractère. Une boîte apparaîtra. Vous devez cliquer sur l'onglet Effets de caractère. Puis, dans la boîte de couleur de police, vous pouvez sélectionner la couleur de votre choix. Pour le faire, il faut cliquer sur la barre déroulante de couleur de police. Puis, Sélectionnez la couleur de votre choix parmi les différentes couleurs. Nous avons sélectionné la couleur vert jaune 2. Puis, cliquez sur OK. Voilà, la couleur de police du texte sélectionné est changée. Alors, c'est comme ça, nous pouvons changer. La couleur de police du texte en writer. Allez-y, sélectionnez la troisième ligne et faites-la clignoter. Là encore, si vous rencontrez un problème, regardez la vidéo et apprenez à le faire. Regardons cette vidéo pour apprendre comment obtenir le texte clignotant. Tout d'abord, sélectionnez le texte que vous voulez clignoter. Ensuite, cliquez sur le menu Format. Puis, cliquez sur le sous-menu Caractères. Une boîte apparaîtra. Sous l'onglet Effet de caractère, vous avez quatre options. Contour, ombre, clignotant et masquer. Vous devez cliquer sur clignotant. Puis, cliquez sur OK. Vous verrez que le texte commence à clignoter, comme vous pouvez voir en vidéo. Alors, c'est comme ça, nous pouvons obtenir le texte clignotant dans Writer. Ensuite, changez le texte de toutes les lignes restantes en lettres minuscules, puis remettez-le en lettres majuscules. Encore une fois, si vous avez des doutes, regardez la vidéo. Regardons cette vidéo pour apprendre comment changer le texte en petites majuscules. Tout d'abord, sélectionnez le texte. Après avoir sélectionné le texte, cliquez sur le menu Format. Une boîte apparaîtra. Puis, cliquez sur le sous-menu Caractère. Une autre boîte apparaîtra. Sous l'onglet Effets de caractère, vous pouvez voir une option Effet. Alors, Cliquez sur la barre déroulante de la boîte « Effets ». D'ici, vous pouvez sélectionner l'option « Petite majuscule ». Vous pouvez aussi voir son aperçu dans la boîte d'aperçu. Puis, cliquez sur « OK ». Voilà, le texte sélectionné est changé en petite majuscule. Donc c'est comme ça. Nous pouvons changer le texte en petites majuscules dans Writer. Maintenant, apprenons en plus sur les autres options du sous-menu paragraphe. Pourquoi utiliser le sous-menu paragraphe Le sous-menu paragraphe comporte des options permettant de déterminer l'espace à laisser avant le paragraphe. C'est à dire avant de commencer à taper le texte. On peut également décider de l'espace à laisser après avoir tapé le paragraphe. Il existe également d'autres options qui vous permettent de définir les marges du paragraphe. Ensuite, vous apprendrez à utiliser les retraits et l'espacement dans le sous-menu Paragraphe. Pourquoi utiliser l'option Retrait et espacement. Le retrait détermine la distance entre le paragraphe et les marges de gauche ou de droite de la page. À l'intérieur des marges, on peut augmenter ou diminuer le retrait d'un paragraphe ou d'un groupe de paragraphes. Cela signifie qu'on tapera en laissant de l'espace entre le paragraphe et les marges gauche et droite de la page de writer. Une fois qu'on aura fixé des marges du paragraphe, on ne pourra écrire que dans la zone entre les marges. L'espacement permet de laisser des espaces entre les paragraphes. C'est-à-dire, on peut laisser de l'espace au nord ou en bas du paragraphe. On peut également augmenter ou diminuer l'espacement. Si vous le souhaitez, vous pouvez laisser des marches sur les quatre côtés de la page, c'est-à-dire à gauche, à droite, en haut et en bas en utilisant les retraits et l'espacement. Apprenons maintenant comment utiliser l'option retrait et espacement en regardant la vidéo. Apprenons comment utiliser l'option retrait et espacement. Tout d'abord, placez le curseur dans la page où vous voulez insérer l'espacement. Puis, cliquez sur le menu Format. Ensuite, cliquez sur le sous-menu Paragraph. Une boîte apparaîtra. Puis, sous l'onglet Retrait et espacement, vous pouvez modifier les paramètres selon votre choix pour attribuer l'espacement entre les paragraphes et les lignes. Il y a aussi une boîte de perçu. L'option « Retrait avant le texte » est utilisée pour définir l'espacement entre la marge gauche de la page et le paragraphe. Maintenant augmenter sa valeur. La prochaine option est retrait après le texte qui définit l'espacement entre la marge droite et le paragraphe. Vous pouvez augmenter et diminuer sa valeur selon votre choix. Après avoir modifié les paramètres selon votre choix, Cliquez sur le bouton OK. Voilà, retrait le et l'espacement est inséré comme vous pouvez voir en vidéo. Puis, placez le curseur au début du premier paragraphe. Ensuite, cliquez sur le menu Format, puis cliquez sur caractère Maintenant, augmentez la valeur de retrait avant le texte en cliquant sur la flèche haute, puis augmentez la valeur de retrait première ligne qui vous permettra d'insérer l'espacement entre la marge gauche et la première ligne de paragraphe. Puis, cliquez sur « OK ». Voilà, le trait l'espacement est et inséré entre les marges gauche et droite et le paragraphe, comme vous pouvez voir en vidéo. Puis, placez le curseur à la fin ou au début du premier paragraphe. Cliquez sur le menu « Format ». Puis, cliquez sur l'option Paragraphe. Une boîte apparaîtra. Maintenant, augmentez la valeur de l'option Espacement au-dessus du paragraphe comme montré en vidéo. Ça donnera l'espacement entre la marge haute et la première ligne de paragraphe. Puis, Augmentez la valeur de l'option « Espacement » en dessous du paragraphe. Puis, cliquez sur « OK ». Voilà, nous avons inséré l'espacement entre les paragraphes, comme vous pouvez voir en vidéo. Puis, placez le curseur. À la fin du deuxième paragraphe, cliquez sur « Format », puis cliquez sur l'option « Paragraphe ». Ensuite, changez le style d'interligne en cliquant sur le bouton de menu déroulant. Il y a des options prédéfinies pour insérer l'espacement entre les lignes. Vous pouvez sélectionner n'importe quelle option selon votre choix. Vous pouvez aussi voir son aperçu dans la boîte de perçu. Puis, cliquez sur OK. Voilà, l'espacement est inséré entre chaque ligne du paragraphe. Alors, nous avons inséré Retrait et Espacement dans le premier et deuxième paragraphe. Donc, c'est comme ça nous pouvons utiliser l'option « Retrait et espacement » dans Writer. Vous allez maintenant apprendre à utiliser l'option « Alignement » du sous-menu « Paragraphes ». Pourquoi utiliser l'option « Alignement » On utilise l'option « Alignement » pour centrer le texte, la ligne à gauche ou à droite ou encore pour le rendre justifié. Regardons la vidéo et apprenons à utiliser l'option Alignement. Apprenons comment utiliser l'option d'alignement dans un document de texte. Tout d'abord, placez le curseur au début ou à l'intérieur du paragraphe que vous voulez aligner. Puis, cliquez sur le menu Format. Ensuite, Cliquez sur l'option Paragraph. Une boîte de paragraphes apparaîtra avec les différents anglais. Cliquez sur l'onglet Alignement. Ça vous donnera les différentes options d'alignement comme Roche, Droite, Centre et justifié. Cliquez sur l'alignement Centre. Vous pouvez voir son aperçu dans la boîte de perçu. Puis, cliquez sur le bouton OK. Voilà, votre texte sera aligné au centre de la page. Alors, c'est comme ça, nous pouvons aligner le texte dans Writer. Maintenant, on va apprendre à utiliser les lettrines dans le sous-menu paragraphe. À quoi servent les lettrines? Les lettrines sont un type de style de police avec lequel on peut rendre la première lettre ou le premier mot du paragraphe en gras et en majuscule. Par exemple, vous avez peut-être observé dans les journaux anglais, la première lettre ou le premier mot est plus enfoncé que le reste du texte est apparaît en majuscule. Pour faire cela, on doit utiliser l'option Lettrine. Regardons la vidéo et apprenons comment utiliser les lettrines. Apprenons comment utiliser l'option Letterine dans Writer. Tout d'abord, placez le curseur au début, au centre ou à la fin du paragraphe dans lequel vous voulez utiliser l'option Lettrine. Puis, cliquez sur le menu Format. Ensuite, cliquez sur l'option Paragraphe. Une boîte apparaîtra. Alors, sous l'onglet « Lettrines », vous avez les différents paramètres. L'option « Afficher des lettrines » vous permet d'afficher la première lettre du paragraphe en grande taille. Ainsi que, l'option « Mot entier » vous permet d'afficher le premier mot du paragraphe en grande taille. Comme vous pouvez voir dans la boîte de perçu. Vous pouvez modifier les paramètres comme hauteur en ligne, nombre de caractères, etc. Maintenant, réduisez le nombre de caractères en cliquant sur le bouton flèche vers le haut. Cette option vous permet d'afficher autant de lettres que vous voulez afficher en grande taille. Ici, vous pouvez décider du nombre de caractères. Son aperçu est disponible dans la boîte de perçu. L'option hauteur de ligne vous permet d'afficher votre caractère en prenant l'espace des lignes suivantes. Vous pouvez décider les nombres de lignes dans lesquelles vous voulez afficher la lettre ou le mot en grande taille. Maintenant, nous gardons le nombre d'auteurs en ligne comme 3. Puis, cliquez sur OK. Voilà, la lettre L s'apparaît en grande taille selon les paramètres que nous avons sélectionnés. Donc, c'est comme ça, nous pouvons utiliser l'option lettrine dans un document de texte. Vous allez maintenant apprendre à utiliser l'option bordure du sous-menu Paragraph. Pourquoi utiliser l'option bordure? L'option bordure permet de mettre une bordure ou une ligne sur les quatre côtés de votre paragraphe ou texte. En utilisant cette option, le texte paraîtra à l'intérieur de la bordure et on ne pourra pas taper à l'extérieur. Si vous le préférez, vous pouvez modifier la taille ou la couleur de la ligne de bordure. Regardons la vidéo et apprenons à utiliser l'option « Bordure ». Apprenons comment insérer les bordures autour d'un paragraphe dans writer. Tout d'abord, placez le curseur à la fin du paragraphe. Comme vous pouvez voir en vidéo. Ensuite, cliquez sur le menu Format. Une boîte apparaîtra. Puis, cliquez sur le sous-menu Paragraph. Une autre boîte apparaîtra. Vous devez aller sous l'onglet Bordure. Ici, vous pouvez voir l'option Disposition du ligne. D'ici, vous pouvez attribuer le type de bordure à votre paragraphe. Si vous cliquez sur la première petite boîte, vous verrez dans la boîte de perçu qu'il n'y a aucun bordure autour du texte. La deuxième petite boîte définit les quatre bordures comme vous pouvez voir dans la boîte de perçu. La troisième petite boîte définit les bordures roches et droites uniquement. Puis, voyez l'aperçu de la quatrième boîte qui définit les bordures supérieures et inférieures uniquement. La cinquième boîte définit la bordure roche uniquement, comme vous pouvez voir dans la boîte de perçu. Puis, Cliquez sur la deuxième boîte. Ensuite, sélectionnez le style de ligne dans la boîte de style. Vous pouvez sélectionner n'importe quel style de ligne selon votre choix. Puis, cliquez sur la barre déroulante de l'option Couleur. Ensuite, sélectionnez la couleur. Hose. Puis, cliquez sur « OK ». Voilà, des bordures sont insérées autour du le paragraphe. Puis, cliquez à nouveau sur le menu « Format ». Ensuite, cliquez sur l'option « Paragraphe ». Ensuite, définissez l'espacement avec le contenu. Pour augmenter ou diminuer l'espacement entre la bordure ou le paragraphe du côté gauche, cliquez sur les flèches haut et bas. Notez que, pour définir l'espacement de chaque côté également, il faut cocher l'option synchroniser. Si cette option n'est pas cochée, le changement ne se fera que du côté où nous le définirons. Vous devrez le faire séparément pour chaque côté que montrez en vidéo. Puis, cliquez sur « OK ». Maintenant, l'espacement est selon le changement que nous venons de faire. Ensuite, cliquez à nouveau sur le menu « Format », puis cliquez sur l'option « Paragraphes ». Une boîte apparaîtra. Vous y verrez une option de style d'ombre. Il y a cinq positions d'ombre prédéfinies. Vous pouvez sélectionner n'importe quelle position comme aucune ombre. Projeter ombre en bas à droite. Projeter l'ombre en haut à droite. Projetez l'ombre en bas à gauche, etc. Cliquez sur l'option Projeter l'ombre en bas à droite. Puis, sélectionnez la distance entre les bordures et l'ombre. Pour le faire, cliquez sur le flèches haut et bas. Vous pouvez soit augmenter la distance ou diminuer la distance. Puis, sélectionnez la couleur verte dans la boîte couleur. Ensuite, cliquez sur OK. Voilà, l'ombre verte s'affiche avec les bordures comme vous pouvez voir en vidéo. Alors, c'est comme ça, nous pouvons mettre les bordures autour les paragraphes dans Writer. Le cours se termine ici. Fermez le fichier de Writer et éteignez correctement l'ordinateur. Aujourd'hui, vous avez appris à utiliser certaines des options du menu format, comme le formatage par défaut, le sous-menu caractère, les options retrait et espacement, alignement, lettrine et bordure du menu paragraphe. Alors, bonne journée et à bientôt!